Bon. Bonjour à tous, aujourd'hui on jette un œil rapide sur la Teclass T40S, une tablette abordable et performante, idéale pour un usage quotidien. Elle dispose d'un écran 2K de 10,4 pouces, d'Android 12, de 8Go de RAM et de 128Go de ROM plus la micro SD. Bah, parfait pour tous vos besoins multimédia. La tablette est également équipée d'une caméra frontale de 5 millions de pixels avec un déverrouillage facial et d'une caméra arrière 13 millions de pixels pour capturer vos moments merveilleux. Avec des options de connectivité impressionnantes telles que le Bluetooth 5.0 et le wifi AC, cette tablette est parfaite pour le travail et le loisir. Multimédia, Netflix, YouTube, lecture des emails, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à consulter la review complète sur ma chaîne GLG Review pour avoir plus d'informations. On like et on s'abonne et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.